Pour éditer n'importe quel fichier avec le bloc-notes Windows, J'ai juste à faire un clic droit sur le fichier que je veux modifier et de le renommer avec .txt à la fin. Une fois qu'il y a .txt à la fin, je peux l'ouvrir dans le bloc-notes, effectuer mes modifications, enregistrer le fichier et tout est appliqué. Une fois que j'ai fini mes modifications, j'ai juste à enlever le .txt.